Dans le dernier chapitre de Dragon Ball Super, le combat sur Namek se poursuit. Moro nous fait une démonstration de ses pouvoirs contre un Vegeta qui n'est pas prêt de se laisser faire. Alors qu'on pensait que Vegeta avait réussi à prendre le dessus, Moro draine toute l'énergie de Vegeta qui ne peut plus du tout se transformer en Super Saiyan. Le chapitre se termine alors sur un Moro bien décidé à mettre fin à ce combat. Et eh bien bonjour à tous, c'est Sevenix C'est et bienvenue officiellement dans le coin Dragon Ball. Je refais la déco, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés car dans cette vidéo, nous allons revenir sur le chapitre 46 de Dragon Ball Super. C'est parti Dragon Ball Super chapitre 46. L'agonie de la planète Namek. Le chapitre 46 commence avec un Vegeta en très grande difficulté. Sangoku se rue vers Moro pour sauver Vegeta, mais se fait contrer et subit les attaques féroces de Moro. Étrangement, Sangoku est déjà totalement épuisé. Moro explique alors que plus le combat est long, plus les Saiyans seront affaiblis, alors que... Mais ce dernier avale littéralement le canon Garrick et gagne encore en puissance face à des Saiyens en très grande difficulté. Pendant ce temps, sur la planète Beerus, Beerus en plein ennui fait de la pêche pour faire passer le temps aux côtés de Whis qui l'informe de la situation de la planète Namek qui est actuellement en pleine agonie. Cette nouvelle n'affecte pas Beerus qui continue à pêcher avec le poisson Oracle. Un poisson qui pêche des poissons hein. Beerus ne voit pas d'intérêt à protéger une planète Namek qui ne possède aucune nourriture et décide de laisser mourir la planète pendant que Whis continue à observer le combat. En ressentant le danger de la situation, Sangoku préfère abandonner les Namek en téléportant Vegeta lui-même auprès de la patrouille galactique. Cependant, Sangoku se rend compte qu'il ne peut pas utiliser le déplacement instantané car il n'a plus assez de ki. Une boule d'énergie fonce vers Sangoku et Vegeta, qui réussissent à esquiver la vague de peu, mais Sangoku et Vegeta sont à terre. Et c'est alors que Moro annonce la fin du combat. Pour lui, les Saiyans n'ont jamais été une menace Et que grâce à eux, Moro va pouvoir devenir encore plus puissant Avec la quantité phénoménale d'énergie vitale absorbée, Moro a pu restaurer sa forme et retrouver une grande partie de sa puissance d'antan. Cranberry retrouve Moro et lui apprend que les boules de cristal sont dispersées dans plusieurs villages Namek. En route pour le village le plus proche, Cranberry demande si les Saiyans sont bel et bien morts, ce à quoi Moro répond que tous ceux qui se font aspirer leur énergie finissent par mourir d'eux-mêmes peu de temps après. Cependant, deux Namek courent à la rescousse de Sangoku et Vegeta qui respirent encore, mais qui sont dans un état critique. Quelques jours plus tard sur la Terre, Bulma apprend la disparition de Sangoku et Vegeta et décide de se rendre chez sa sœur afin d'utiliser un communicateur pour entrer en contact avec Jaco. Pendant ce temps, au QG de la patrouille galactique, Melus et Jaco viennent d'arriver suite à une information d'urgence. Boo s'est enfin réveillé de son sommeil. De son côté, Bulma entre enfin en contact avec Jaco, qui lui explique le pourquoi du comment de l'embauche de Sangoku et Vegeta dans la patrouille galactique. Bulma prend la décision de rejoindre la patrouille galactique en ordonnant à Jaco de lui envoyer un vaisseau. De retour sur la planète Namek, nous retrouvons Goku et Vegeta dans une maison Namek en compagnie d'Eska, le petit Namek que Vegeta a sauvé des mains de Moro lors du chapitre 42. Eska a sauvé Goku et Vegeta d'une mort certaine. On apprend que nos deux Saiyans se sont endormis durant 3 jours complets et que pendant ce temps, Moro en a profité pour aller attaquer 3 villages et tuer tous leurs habitants. Il possède alors 3 boules de cristal pour le moment. Tout à coup, un tremblement de terre secoue la planète Namek. Moro s'attaque une fois de plus à un village en leur de flammes et en tuant chaque Namek qui lui résiste. Son Goku n'a pas assez récupéré pour pouvoir utiliser le déplacement instantané. Mais tout n'est pas perdu. Les Namek ont toujours l'assimilation. Une technique de fusion redoutable spécifique aux Namek qui fusionne les plus puissants guerriers de chaque village de la planète. Lorsqu'une douzaine de Namek utilisent l'assimilation, le guerrier fusionné peut vaincre n'importe quel ennemi. Un Namek annonce la fin pour Moro. Le guerrier ultime s'approche du village pour mettre fin à la terreur de Moro. Enfin arrivé sur place, le Namek ultime se rue vers Moro et s'apprête à en finir avec lui. Mais. Moro tue le Namek sans même se retourner. Ne serait-ce pas votre sauveur par hasard Mes excuses, il était déjà mort avant que je ne puisse voir son visage. Waouh waouh wow, ce chapitre bordel, bon bah du coup qu'est-ce que ça donne. C'est un chapitre particulièrement intéressant, très complet, qui va beaucoup servir pour la suite de l'art Toyotaro pose les bases de nombreux éléments, comme tout d'abord l'évolution du personnage de Moro, qui seulement en absorbant l'énergie vitale de Goku et Vegeta, ah bah ça y est le mec qui t'a rentabilisé 4 ans à la salle. En tout cas, perso, ça m'a surpris de voir Moro dans cette forme maintenant. Car je m'attendais plutôt à la voir suite aux vœux de Moro si jamais il aurait souhaité retrouver la jeunesse. Mais on s'écarte de cette hypothèse et ça nous permet de nous focaliser sur l'étendue des pouvoirs de Moro. Même si là, grâce au Saiyan il a pu retrouver une certaine part de son énergie certes mais je pense que c'est encore loin du niveau d'énergie qu'il peut atteindre et surtout parce que c'est deux choses différentes il faut pas oublier sa magie il est important de rappeler que la magie de Moro a été entravée par le Kaikai Matoru du Daikaiushi et Toyotaro nous soit une fois de plus dans ce chapitre les capacités actuelles de Moro sont entravées elles sont limitées et pourtant il arrive à nous violer son Goku et Vegeta ouais j'ai dit viol ouais mais t'as vu ce qu'il leur a mis aussi ils ont fumé José ils ont fumé Josépe ils ont fumé Goku et Vegeta ouais le pire c'est que là le Moro il est en plein dans sa quête des Dragon Ball pourquoi pour pouvoir retrouver toute sa puissance mais, mais calme toi Moro Oh vas-y Moro, je sais pas, tu veux nous tuer qui maintenant C'est quoi ton but T'es là, ça fait quelques chapitres, tu niques toutes les darantes que tu croises Arrête, reste tranquille, je sais pas, va pêcher des poissons, fais comme Beerus Parce que bon, le Beerus, il est bien mignon, hein, Mais de tout Dragon Ball Super, à part avoir menacé la terre, Akaizamazu et faire du babysitting, il a servi à rien du tout Et là, on le voit, il veut paniquer Moro parce qu'il fait de la pêche avec un poisson Ouais, vas-y si tu veux. Bref, en tout cas, je pense que Birus a fait une grosse erreur en ne pas intervenant et ça me laisse croire que plus tard dans l'arc, il y a au moins qu'un conflit éclate entre Birus et Moro ou bien tout simplement il va rien se passer et cette scène servait plutôt à montrer que peu importe le danger, Birus n'a pas l'obligation d'intervenir et qu'on ne pourra pas compter sur l'aide de Birus pour cet arc, mais en tout cas, ça ça m'étonnerait. D'ailleurs, pour revenir sur Moro, bien évidemment, j'aime de plus en plus le personnage, ses actions, ses répliques, son charisme, sa barbe, mais c'était plutôt étonnant d'apprendre que Moro récoltait seulement une boule de cristal par jour. Il pourrait très bien toutes les choper d'un coup, hein. Mais non, il prend son temps, il se promène, il fait du tourisme. Après pour lui, euh, il ne sent plus aucune menace, rien ne peut l'arrêter Donc euh, je pense qu'il ne sent pas le besoin de se précipiter Surtout que bon, les il faut revoir votre défense hein. Ah c'est limite, vous lui donnez les boules de cristal hein. Le moro, il vous roule dessus, vous vous branlez en fait Et je vais même pas parler de votre guerrier ultime hein. Ah vous venez de niquer 12 mecs en un coup <rire> Le mec il a servi à rien, moro il l'a même pas regardé, bordel Ah franchement, vous êtes fort hein. Vous perdez les boules de cristal, vous perdez 12 mecs, vous perdez votre virginité alors je me demande si jamais Piccolo pourrait pas servir à quelque chose dans cette tape, peut-être en voulant venger son peuple ou bien je ne sais pas trop. N'empêche les un mec Mistine, à chaque fois il y a des mecs qui débarquent de nulle part pour niquer votre planète. La tête de Wam qui vont devenir raciste Même moi je serais devenu raciste à leur place. Ah on aurait voté Piccolo le Pen ça y est, il y a plus de galère. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Boo vient se réveiller et là ça va être enfin intéressant de voir ce qu'ils en font. Séparer Boo du Daikaioshin ou bien l'envoyer affronter Moro directement avant qu'il ne collecte toutes les Dragon Ball. Pour toute manière, vu le temps qu'il prend, j'ai calculé, il vous reste 4 jours hein. je suis limite sûr Bulma va arriver avant que Moro récolte toutes les Dragon Balls. Comme j'avais pu le dire dans la review précédente, l'utilisation de Sangoku est de plus en plus intéressante. Là, on voit le Goku mature qui prend des décisions et qui ne pense pas tout simplement à se battre. La preuve, il décide même d'abandonner le combat et de retourner à la Patrouille Galactique, ce qu'il ne peut pas faire car il n'a plus assez d'énergie. D'ailleurs, je sais pas vous, mais personnellement, je trouverais ça méga stylé qu'après avoir fait son vœu à Polonga, Moro se mette à absorber le dragon. C'est pas une théorie ni une prédiction, mais je trouverais juste ça badass. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je pense avoir fait rapidement le tour. J'ai beaucoup aimé ce chapitre une fois de plus. Je suis pas déçu. La violence de Moro est plus Généralement toutes les idées et les choses faites dans cet arc me plaisent de plus en plus Et je pense même faire des vidéos analyses plus détaillées et plus longues sur des éléments spécifiques de l'arc Comme par exemple le potentiel de Moro que je travaille petit à petit Ça va pas tarder à arriver de yeah. manière. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de la chaîne pour être au courant de plein de trucs cool Donnez-moi votre avis sur la nouvelle forme du coin Dragon Ball Si vous avez des idées, franchement je suis preneur hein. Après tout, c'est votre coin Dragon Ball à vous aussi Et comme toujours, si t'as aimé tu mets un j'aime, si t'as pas aimé tu mets rien N'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo, bye